て Bah faut s'abonner hein C'est le mec qui vous agresse comme ça dès le débuts. Bonjour à tous, c'est Bichard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au moment où vous voyez la vidéo, normalement je crois qu'on est samedi. J'espère déjà que vous avez passé une très bonne semaine. Je viens de finir mes partiels, j'espère qu'ils se sont bien passés. Oui, parce que... Enfin, je... Je sais pas en fait. Petite information avant de commencer sur la vidéo, etc. Demain, on est sur la chaîne de 4 sub que vous connaissez certainement pour The Voice Viewer. N'hésitez pas à passer, ce sera à partir de 14h sur sa chaîne. On sera avec Doge et 4 sub, du coup, ça va être trop bien. Donc voilà, venez faire un tour. Aujourd'hui, nouveau concept UHC qui est déjà sorti sur la chaîne de Guild et de Narko. On parle aujourd'hui d'un Naruto UHC. Voilà. Pour vous faire simple, à la manière d'un jeu de rôle et de trahison, Naruto UHC, c'est très simple. Plusieurs camps s'affrontent pour essayer de gagner. À la différence des autres jeux où il y a 2, 3, 4 camps, là, il y en a 7. 7, c'est beaucoup. Parmi eux, il y a les gentils, les méchants, les un peu moins méchants, les méchants mais, et les méchants si vas-y. Et les solos, bien évidemment. C'était ma toute première game sur le mode de jeu, et tout simplement, le mode de jeu m'a dit... Yara, rôle solo. Débrouille-toi. C'est rien hein, ça. <rire> <C 'est rire> pas... <profondément. rire> mais je con. <rire> Je comprends rien putain, putain, mais je comprends pas C'est ma première game Little Roll. Ah oui, pardon. Vous devez gagner seul. Merde Gara la possibilité d'utiliser 6 techniques au total, 3 défensives, 3 offensives. Parmi elles, des murs de sable, des gens qui repoussent, le fait de s'envoler, enfin bref, c'est hyper stylé. Chaque technique coûte du sable. Sable qu'on doit farmer, tout simplement. Donc je vais avoir un inventaire rapidement rempli en sable. Et beaucoup de sable. Gara est l'hôte d'un démon, qui s'appelle Shukaku. Ce démon, lorsqu'il est activé, lui permet d'avoir force pendant deux minutes. Et chaque technique lui coûtera deux fois moins de sable que s'il n'avait pas activé le démon. C'est un peu compliqué encore, mais euh, vas-y, ça va le faire. En tout cas, vous allez tout comprendre avec la vidéo, parce que bah, je comprenais aussi le rôle au fur et à mesure. Il y a Marwan aussi qui est venu m'expliquer un petit peu en vogue, enfin bref. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous plaît, ça me ferait trop plaisir que vous vous abonniez. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vous le demande sur YouTube. Et moi, je vous le demande encore plus. Pourquoi Bah parce que je suis là. Parce que j'ai un chip de 34 cm Non, ça aussi, ça marche pas. Mais surtout parce qu'on va bientôt atteindre les 100 000, et euh, j'aimerais bien les atteindre avant 2050. Après, c'est quand même cool de fêter les 100 000 abonnés avec son enfant. Comment on coupe une intro Oh, j'ai une idée. Je tape ma tête contre le micro. Ah non, mais le rôle est trop bien hein. Mais c'est ma première game Slash NSFix, joueur, permet d'emprisonner un joueur dans un jump de sable pendant 2 minutes. S'il réussit le parcours, le joueur sera téléporté instantanément. En gros, c'est euh, le, le but, c'est que tu vas farmer du sable pendant toute la game, ok? Ok. Il faut que tu dises ça. Ensuite, en manipulation, tu vas voir dedans. T'as attaque et défense. Euh, défense, c'est ta résistance 2 tant que t'as du sable. Tu peux farmer des, des sharp 4 avec 25 de Dura. Faut que ça, enfin, ouais, normalement, c'est le truc que tout le monde fait, tu vois. Genre, t'en fais entre 5 et 10 et tu te bats, tu vois. Et t'as un autre truc, c'est genre un sarcophage de, de sable. En gros, ça les met dans un, du, du sable, ils suffoquent. Et toi, t'as juste à, à les attendre à la sortie tu les tues, genre. Et là, je prends résistance 2. Sabruki 32. Et je peux enchaîner, il y a pas de cooldown, genre. Je peux changer de pouvoir en plein milieu d'un fight. Je prends, prends l'armure tout de suite Bah bon, tu peux, hein. Et là, tu peux avoir de bijoux, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux avoir des mon Renard, tu as déjà. Tu kaku, t'en as un. Hein. Vous avez choisi l'armure de sable, faites des clics gauche pour utiliser votre pouvoir. Je fais qu'une fois, Et tu résistance de parma. Vous avez utilisé votre pouvoir. Ça voilà. m'a utilisé 32 de sable. Je Attends, et du coup, là, dans... Attends, dans Attaque, je vais farmer des épées sharpness. C'est ça Fais gaffe que personne te voit ramasser du sable Ouais c'est ce que je me dis, je me dis si je ramasse du sable et qu'il y a un pélo il me voit Genre <rire> le mec il va me regarder, il va me dire Bah frérot, non, je, je te vois, tu ramasses du sable en fait Genre Bah quand, quand t'es autour du zéro, ouais, tu notes l'école là où il y a du, du sable, les mecs tu repères avant d'aller au zéro tu vois euh, il fallait que tu... tu formes tes épées maintenant non J'en ai deux Ouais ça va Attends t'es vraiment trop la première game que tu fais là Oui ouais. oui oui hein. oui Tu vois, dès que t'as 300 blocs tu regardes là où il y a un gros truc de sable et voilà quoi. Et tu notes l'écho quoi. Ah j'ai l'Okage qui a été désigné mais je connais pas cette identité. Ouais ouais ouais, faut ouais, ouais. ouais. pas que t'en parles aux comme ça moi. Oh bon, les gars okay. Okay. Ah ça va, y'a a déjà pas mal du sable là. Ok. Je passe ça par vite pas, mais... Yo. Salut euh, Colonel Whatsapp, ça va ça, ça va, ça va. cherche euh, Coco. T'as speed mec non. Si si. <rire> ça va, je suis sanémi, d'accord, je suis cramé. Au Sommeil, Au milieu, je Ok. Rien, je comprends pas où sont les bijoux. Je crois j'ai entendu que c'était entre 150 et 300 bugs du zéro. On est trop proche en fait. Ouais, là on est trop proche. Salut mmh. Salut Bichard Ça va Ça va et toi Ça va, j'ai pas compris, mais ça va. <rire> J'ai <rire> de bonne humeur aujourd'hui, Bichard. Je suis de très bonne humeur. Hein. T'inquiète, t'inquiète, y a des raisons pour ça. Je, je connais les raisons. Non, t'en penses quoi des gens qui ils ont peur H24 Euh... Bah, je sais pas. Je, enfin, ils ont peur de quoi de, de la game ou de, de la vie Bah, ils ont peur de tout le monde en fait. C'est, ils sont méchants. C'est <rire> le mec qui ouais. est le mec, il, il... Ah. trop de sang ah ouais, genre. Bon, non, je sais pas, je sais pas, je pas. C'est une certaine personne euh, qui était avec Balt, qui ensuite est reparti, était avec un autre mec qui était avec Sam Sam, et après il est reparti. Et moi quand j'approche avec euh, Pierrot, il veut pas qu'on vienne, alors qu'on veut juste lui poser une question. Ah, c'est bizarre. Hein ouais. Là, surtout que ce que je trouve bizarre en fait, c'est par rapport à ce que je oh trouve ça. Oh, oh, ça c'est bien ça. ça Visite, Sasuke est solo que parce que Rumshimaru est mort. Ok. Ouais, ouais, oui. en effet. Et d'ailleurs Sasuke qui peut être la personne qui peut être euh, du coup Okage aussi. Ah ça peut oui. être lui Les infos sinon. De quoi l'Okage Ouais, ça peut être lui. Pas beaucoup de chance, okay. non. Ça peut être Sasuke. Okay. Je note. Ah beaucoup. Est-ce que quand les, les, les, les gens qui ont des bijoux, ils, ils peuvent se transformer Euh, oui. Quand ils se transforment, ils font un truc, hein, un éclair ou quoi que ce soit Non, je crois pas. Voilà, hein. bon c'est stylé, mais euh, j'ai peur que tu me sautes maintenant. Ah non, euh, t'inquiète. <rire> euh... ah, ah, ça salut Guillet Salut, ça va T'as compris Le jeu Bah oui, ouais. après ça fait pas mal de games que je fais quand même. Je crois que j'ai fait... fait une boulette aussi. Ça fait quoi Pas boulette boulette euh, euh, je, je le dis, genre. Normal. T'as rien, moi. Ouais, ça à te dévo, non non non, ça me dévoit pas, il y a juste eu un message en chat et j'ai lu genre ah wow, c'est pas grave ça. Ah mais non mais ça c'est pas une boulette, t'as eu le t'as eu le quoi. Oui bah oui, le Kage. Bah oui mais ça c'est plutôt gens qui l'ont le problème c'est surtout il y a que trois safe dans tous les gens qui l'ont pas. Donc et tu tu regardes le doc, tu la liste des tu verras qu'il y a plein de méchants qui l'ont pas. Attends, dans les gens l'ont pas. Il y a pas de méchants qui l'ont. pas le message, dans le chat, il y a que seulement trois gentils dans tous ces gens-là qui l'ont pas. Moi je dis c'est une technique pour faire genre les safe. Bien bah, euh, sûr merde, j'ai dit le pseudo du Okage, puis safe, euh, je savais pas. Eh, c'est pas sa problème Il y a trop de temps, là C'est pas dur, que fait du match. J'ai okay. des infos toi pèche. sur la game Bah frérot <rires> Voilà, je viens d'arriver, hein. donc honnêtement, en termes d'infos c'est ma première game, comptez pas sur ah moi. Moi aussi c'est la première game. Moi, juste si vous me dites taper quelqu'un, je tape, c'est tout. Ok. Ah c'est acteur en carton, lui. Merci, merci, merci. C'est long la game là D'accord C'est comme en plus, une heure. Quoi moi qui quoi Est-ce que c'est vous qui avez tué Kakuzo ou pas Non, euh, non, moi, non, j'étais avec Colonel WhatsApp au moment de sa mort. C'est Gara ou Danzo pour moi. Euh, ok. Bam. Vas-y, quels sont tes arguments Tu pourrais être beaucoup drôle, mais tu restes beaucoup solo tout comme moi. Bah, je connais pas le mode de jeu. Bah, du coup. Je connais pas le mode de jeu non plus. <rires> du coup, je suis l'un <rires> et t'es l'autre, c'est ça Euh, bah, ouais, c'est ça. <rires> <rires> Mec, on est cramé, c'est bon, on est démon dé dé masqué. Ah, bah, ouais. Okay, <rire> ah, vous pouvez le tuer, il nous a entendu. Il nous a entendu. Non, non, bah, non. Ah non, ok, d'accord, c'est la météorite ou oh, l'explosion. Madara. Madara. Ah, c'est pour ça que ça... un. C'est Madara, oh euh, Madara ou. Madara, oh, juste pas entendu. Oh, le malaise de la game. Je trouve ça trop drôle. Je trouve ça trop drôle. Il y a trois personnes qui viennent de mourir comme ça, genre au oh, calme. Imagine, tu butes ton self team et ça me détruit. Ça me détruit. Le mec, en fait, voulait juste jouer solo, quoi. Du coup, moi, je dis, c'est Anto. Hein Je dis, c'est Anto, Madara. Pourquoi Parce que, en gros, euh, à un moment, il était délink pendant genre euh, 10 minutes. Et on l'a entendu plusieurs fois dire, Lucky lui demandait si on entendait. Ah, viens, on le tue. De hein. <rire> fou. Et vous, la météorite Non, non. Non, elle est là. Elle est là elle est Ah là. oui, elle est là. On a ouais, vu un mec juste il avant Il a tué son mate avec, hein, bien joué à lui. Oui. En tout cas. Oh, what the Et... fuck Imagine, c'est le mec qu'on vient de voir qui a fait la météorite en fait. C'est qui C'est ouais, ouais, mais... qui C'est qui mais oui, mais... Attends, mais Il est là, il est là, démon. Il s'appelle pas mec. Kabuto. Ok. Ah, bah, la team de Rishima, oui, Je sais pas si c'est safe ou pas. Salut Sam Sam. Pourquoi t'étais en dessous parce que je viens de le, le tuer. Ah, c'est bon! Ah, ouais, tu nous as volé une jeune, tu viens de faire un Ouais, je crois que c'est un peu fini pour les méchants là. Je crois que là il va falloir qu'ils attaquent rapidement, je crois. Ok, 3, 2, <rire> 1, Salut! Euh, si jamais déconner. vous avez pas l'info, QCX Fireball, c'est Madara. Ah, ok. Ah bon? Ah, c'est QCX, Fireball, d'accord. Euh, Elle est. a fait péter la météorite sur son hôpital. Ah bah voilà. Fire était Madara. Vous voilà, avez des infos, Bichard Non, pas dégâts, trop. Vous savez, du tout. Il l'avait Ah, mais vraiment Oui, j'avoue qu'il va vous Non, non, non Tu vas vous voir, mec si beaucoup de Tu sais, dégoûtes, tu dégoûtes, okay. tu dégoûtes <rire> Non, non J'ai que 21 ans, putain, je suis déjà vieux, <rire> merde Non, il m'a vous ça dégoûte Ah, oui, bah, ça, ça augmente tes chances. Hein. Ouais. De quoi Ils disent que je suis seul et je suis sûrement méchant. Et j'ai dit, non, je suis avec Bichard. Et <rire> il dit. Non, mais moi aussi, je suis seul, mec. Je pense que mon rôle est bien, mais genre, j'ai pas compris. Euh, moi je crois mon rôle est bien mais genre je dois fight tu sais pour faire un truc. Ah je sais pas avec qui rester du coup, je... par le groupe du Okage mais je sais pas où ils sont. Que doit être uh, full. Pourquoi Pourquoi l'ambiance est... Est... est lourde là C'est pour les méchants. Ah Gil et d'Activi. ah Jenkins et d'activi qui ont fait la bulle de glace qui est là-bas. Gil et d'activi sont méchants. Ah bah Jenkins c'est avec Gil Bonjour monsieur Bonjour Oh j'ai <rire> Guil. Ah tiens, il y a des ouais. mecs là. Il y a un mec, il a dit que t'étais méchant zéro. Il a dit ça. Ça de <rire> fou. <t> es <rire> <t> es <rire> il est là ah, Il a dit, il a dit j'ai deux j'ai j'ai deux méchants, c'est Guil et d'Activis. C'est méchant. Ah oui, du, ça, coup, est du coup, du coup, du coup, c'est Locagi qui a donné ça en pseudo. Oui, c'est méchant, il est d'accord ça. Guil Guil et, et d'Activis. Non, il a au moins au moins deux méchants. Ah ouais. Non, vois, il peut avoir. Ouais, voilà, il peut avoir au maximum il est pas forcément méchant. Bah il est là, là, il t'a insulté. Il est, il est pas forcément balance, méchant. J'ai balance et il t'a insulté. Il est où Là. Ah, du coup je savais qu'il était gentil. Là Guigui J'ai ton accusateur Dachi, je te Ouais ça, ou pas, non mais c'est peut-être trompé Quoi du coup. Attends, ah ouais tu t'es peut-être trompé man, mais man tu vas voir qu'il va se tromper frère. Ouais. Ah, bon bah, bah, ça t'arrangerait pas. Ah ouais Ça va en vrai mais c'est mieux. Pourquoi Je me suis cassé parce que j'étais no heal. T'as bien survécu quand même. Force 2 qui fait du coup, il gagne toutes les deux secondes. Ah, es non, je suis pas mute. Ah, okay. vous, vous parlez de v votre rôle, là Bah, on connaît nos rôles. Bah, s'il n'y a pas plus cramé, quoi. Mais ah, okay. comprends, je comprends, ne connais pas, je ne connais pas. Ah, ok. Bah, en fait, en gros, c'est confiance, quoi. Et vous pouvez-vous heal Non, non, t'inquiète. <rire> ah, si, si, vous avez dit ça non, non, <rire> bien, euh... Mais ah, genre... Vas-y, viens, Zorix. Il faut pas le retrouver, Sam. Enfin, ouais. Vous cherchez qui euh, Sam Samu et Alex. Ah, mais il était là Sam Samu là. Vous êtes passé à côté tu l'entends non, là Ah bah non, du coup, celui que je pensais, du coup. Bah si, mais non, bah du tu peut-être. Bah non, pas du tout. Tu quoi Je vais Ah, Oh, il est méchant. Mais je vais mourir Oh, mais j'arrête 100%, ça, Il te toi Ah, pardon. Ah, oui Ah, je suis un devant. Non, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Est short, il, il... il y a R, mais je suis pas gara, les gars! Ouais, je suis sûr que On va te donner des infos, viens! On va te donner des infos là, tout bien. Ouais. Mais... Je pense qu'ils sont trompés, hein. je suis pas gara. Hein. Ils sont juste trompés. Hein. Ah, j'ai pu faire un kill. Il va pas dire. gérer. C'est... Non, non, non. Absolument. Chars. Ah mais c'est Bichard. Ah mais c'est Bichard, oui. Non. Wow. What J'ai vu en même temps que toi. Des gars, des gars. Ouais Il est Il est Je suis safe, je suis safe hein. Je suis safe hein. Ah ça va pas marcher. Mais le sable part tellement vite C'est infâme Je voulais les séparer mais euh, en fait euh. salut bien Ouais Tu me tout seul s'il te plaît Ils sont gentils Oui ils sont gentils derrière moi Il y a certainement un rock qui lui aurait pu le gagner Bon bah alors hmm, Si tu peux au moins les dégager je sais pas je où, vais où, pas quelque chose non, mais ah. du coup. Mais qu'est-ce que tu fais Ouais, bon. Mais non, non. D'accord, c'est moi qui demande de terre tu fais non, pas, moi. Bah, Faut pas faire ça, les gars. Un Non, mais, non, mais... Ah, arrête, arrête, arrête Tu fais ça, tu perds Non, non, non, non okay. Mais non, je suis non, avec non. vous non, non, non, non, mais il est Guy Il est Guy, il est guy. Ah. Mais je suis pas Guy Mais t'es quoi, là Mais frérot, à ton avis, pourquoi je tente comme ça Non, mais vous vous montez Boulot, toi en plus, tu mets tes avec moi, mais je suis Akatsuki Arrêtez tu vois là Voilà, voilà, non, voilà, le... voilà, voilà, voilà, il a pas dit. Le saute pas, le, le saute pas si... Je viens de le dire, mais arrête Ok, ok, ok, ok, je okay, saute pas Oh là là, mes frères, ce gara Non, mais pourquoi Mais vous avez non, besoin non, de moi, non, mais c'est complètement con J'avais 12 gap. j'en ai deux hey, Mais me saute pas, mais t'as besoin de moi, non T'es en train de me suivre, là T'es en train de me suivre Juste là, je n'ai plus de gap, genre... Oui, mais j'en ai pas non plus, en fait J'ai pas pu récupérer de gap de la game, j'ai pas compris mais, mais tu sais qu'il y a un monde où on perd la game à cause de ça parce que tu me tapes depuis tout à l'heure alors que je te dis qu'il va arrêter. Genre tu m'as d'arrêter. Mais, mais pour il t'a tapé lui Oui, oui, oui il Mais pourquoi T'es quoi toi mais Je suis. Je suis du même camp que lui sauf que bon on le sait pas parce que j'ai pas lu comme ça aucune info sur la game. Mais oui, ok, bah venez on va fight alors. Par contre du coup j'ai 8 coeurs, une gap. Bah tu te donneras à fond mec. Ouais, on va dire ça hein. Faut, faut yeah, que je fasse yeah, des kills, je yeah, peux rester des gens. C'est vrai Tu peux ramerais Euh. Il faut que je te tue bah non <rire> Tu seras à Seeker perma et tu seras à full fer il me semble MAIS tu seras reste Vas-y go go bah Attends lui il est fait que je suis safe Ah oui ok ah. En vrai, tu peux me laisser le kill Ah je peux rien faire en fait Le ce kill Ah ouais. Bah non du coup j'ai vu désolé Ah c'est pas trop fort en vrai Désolé Je sais pas si je euh, retiens oui, avec non, vous non, comme non, ça C'est Bichat qui, a... qui récupère les gaps donc on est mal barré après J'en ai 12! Oui. En tout cas j'en ai 12! Non, c'est pas du cross team, il a juste mes clic, ça touche le problème. Attends, tu fais attaquer, j'arrive, j'arrive, j'arrive! Il est solo, il est solo! Il est solo, il est solo! Il est, solo, il est, solo. Il est Sasuke! Il est Sasuke! Il est Sasuke, les gars! Oui, bah oui, ça doit être ça, ils ont dû m'infecter. Oshimaru il est mort il y a 700 ans, frère! Oshimaru il est mort. Il est mort. Attends, je vais. Du coup, Bichard est Gara aussi, hein, du coup. Oui, oui. Ah bah tiens! Bichard est Gara? Oui! Ah bah tiens! Ah mais. Mais t'es avec lui? Mais il est solo Bichard Et tu m'as eu avec ou quoi Mais. je comprends pas. Mais pourquoi tous les.. Pourquoi tous les solos tu m'ensemble Mais je comprends rien. Oh Mais ça arrive, ça arrive pas. Non me saute pas, me saute pas Mais j'ai pas. Mais t'as besoin de moi Mais t'as besoin de moi Mais non Mais pourquoi tu m'as. Ah mais je savais pas qu'il était infecté, je suis désolé Oh là là Non me saute pas, me saute pas, me saute pas, vraiment, vous avez besoin de moi Vous avez vu tous les safe Bah oui tu viens de me tuer justement Oui mais justement me saute pas, vous avez besoin de moi je savais pas qu'il était méchant lui. Je comprends pas, il est inno, mais vas-y, moi j'ai rien compris. On, on, les... on a fumé les tous les méchants de la et game. On a fumé tous les, les méchants de la game. Les garas, on peut pas. Les garas hein. et. On pense du sable. Parce que j'irais pas rechercher, rechercher du sable en fait. J'ai regardé le mec derrière moi, je lui ai dit est-ce que lui, est-ce que Kill, je dois le tuer Il m'a pas répondu. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Je désolé. Mais attends, mais... Ça, ça coûte combien de sable, le... le, le... Ce que j'ai, là 45, non Ah oh ouais, non, ok, attends, faut un moment que j'aille les idées, là. Là, je compo. Ah ouais, hein. C'est hein. groupe de 3, hein. Est-ce que je peux 1v3 Non, faut pas abuser, hein. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort. pas suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je là. j'en Je suis c'est bon. Oh il il a de même. de Bichard. Tu veux que je m'enfuie Bichard Vas-y. Vas-y, à plus. J'enfuis. En plus c'est le temps. C'est une connard qui me tue tout à l'heure. Par contre c'est moi qui vais choper mec, tu te dis. Ah ouais Oui, oui, hein. Y'a y a Eri en dessous. Moi je pense qu'Eri c'est qu'il ne peut pas me taper. Il est quoi méchant je crois. C'est que c'est le nom non Bah, moi non plus. Je suis c'est J'ai 0 gap, mais mates en avaient 0. Que veux-tu faire Ouais, j'ai. Oh T'as chier, moi. Et où C'est bugué le rôle là. Et Bichard Ah, oui, C'est bon On peut y aller C'est le Rix, j'arrive. Bon, allez, les dégâts La porte de... Ah ouais, j'ai stylé. Y'a force 2 Ah mais y'a trop de gens là Bah, t'en as le coup de balle. Tu te sors d'où toi Tu dans le groupe de Non, non, non, non. Jouer, mais oui, mais t'as mis de bien. J'ai speed 3. Ouais, bah. Et force 2. Ah bah, en vrai. Oh, il fly Quoi Quoi T'inquiète. Avec... Ah, il fait mal là ouais. What the fuck? Ouais. Vous uh, tu Ok, c'est bon, con, Il a plus avoir de gars. Oh. Oh. Ah, merde, je me okay. suis. Euh... Ah, j'ai pas sélectionné ouais. le bon truc. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas sélectionné le bon truc. J'ai sélectionné la défense au lieu de le hint. Ouais, ouais, je sais, je sais. Ouais, j'ai fait des belles choses quand même pour la game. Tant pis. tant pis, pis. J'ai fait combien de kills J'ai 4 kills. En vrai, c'est ok. Hein Salut, euh, Black. Salut, Salut Black. Salut Bichard. Salut Blackberry. Bonjour Blackberry. Ça bon. va. Super Black. Ok. Peut-être très chelou, voilà. mais ok.